Pourquoi ne pas avoir collaboré avec la société civile pour préparer la question ou bien pour préparer euh, le débat Merci pour cette question. Euh, effectivement, nous sommes la société civile dans, dans cette coalition. Donc euh, l'initiative monadre en fait partie euh, depuis le début du projet. Euh, en contribue justement non seulement au format mais aussi à l'élaboration de, de ces questions et nous aussi entre eux, euh, les, les débats législatifs et après le nouveau programme qui s'appelle 99 jours, on va faire un suivi à base des promesses électorales qui ont été faites. Et là, on va encore collaborer avec plusieurs associations de la société civile ici en Tunisie. Donc, je pense que là, on a fait un pas quand même énorme d'avoir un rôle aussi important pour la société civile dans les débats électoraux.